Bonjour à tous. Nous sommes le 3 août 2021. J'aimerais regarder avec vous quelque chose qui se produit en ce moment aux États-Unis. Ça passe au silence un peu partout. C'est le fameux plafond de la dette. Le plafond de la dette qui a été fixé par euh, Donald Trump, le président précédent, à 22 000 milliards de dollars. Et en 2019, ça a été dépassé. On va aller voir ça sur un graphique qui provient de la Fed. Donc, il euh, n'y a pas de trucage dans les chiffres. On peut tout simplement euh, le constater. Mais aujourd'hui, on est rendu à 28 milliards avec tout la la, la. La crise du coronavirus mais peu importe c'est pas de ça que je veux parler mais là on presse surtout la secrétaire du trésor jeannette et hélène presse le congrès à prendre position rapidement pour euh, monter le fameux plafond de la dette parce que dans le fond on n'y arrivera pas on n'est pas capable de euh, de de, de, de, de, de, de s'entendre là dessus parce que dans le fond personne veut prendre l'odieux ni les démocrates ni les républicains de cette décision qui va être nécessaire et qui va continuer qui va se poursuivre c'est à dire réendetter le peuple américain d'une manière abusive pour tout simplement soutenir une économie qui ne fonctionne plus, une économie qui est absolument artificielle et surtout un marché boursier où on veut voir des indices prospérer pour... Euh, donner un créer un semblant de richesse en tout cas pour plusieurs euh, citoyens de la population américaine parce que dans le fond la richesse euh, euh, oui euh, on a mis beaucoup beaucoup d'argent, on a, on a mis le paquet pour euh, la crise du coronavirus c'est pas encore terminé euh, et on continue à le faire et on va le faire allègrement et surtout euh, ce qui revient dans le décor c'est la fameuse crise des ripos c'est-à-dire que les banques qui se prêtent euh, avec la banque centrale là, euh, on avait eu ça juste avant le, le, la fameuse crise du coronavirus en octobre 2019, octobre, novembre jusqu'à décembre 2019, la crise des repos On avait calmé la, la, la euh, ça, mais là, maintenant, ça revient en force et je veux pas parler, je, je ferai une vidéo spéciale euh, simplement là-dessus. Là. mais Dans le fond, là, euh, ce qu'on avait connu euh, en 2019, c'était, euh, on, comme on dit ici au Québec, c'était de la petite bière à comparer de ce qu'on vit aujourd'hui. On va massivement réinjecter encore de l'argent dans le système et euh, la Fed avait dit qu'elle qu prendrait la décision d'arrêter d'injecter ces euh, 120 milliards par mois euh, euh, au niveau de, des hypothèses et au niveau d'achat des bons du trésor. Mais elle ne peut pas arrêter. Elle a annoncé ça dernièrement, mais elle ne le fera pas. Et puis, l'autre chose qu'elle a dit qu'elle ferait, elle va augmenter les taux d'intérêt en 2023. Elle ne pourrait pas pourrait pas se permettre d'augmenter les taux d'intérêt parce que euh, tout le système, euh, le château de cartes qu'elle a créé euh, va littéralement s'écrouler. Donc, euh, ça n'arrivera pas. Euh, on va maintenir ce système euh, d'une manière artificielle euh, jusqu'à ce que ça explose un jour. Mais on n'est pas prêt encore. On va mettre encore beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Et comme vous savez, euh, le, le, le, le choix d'injecter de, de, de l'argent dans les infrastructures, euh, euh, au niveau de Biden, de la présidence de Biden, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui va être encore mis. Et il faut dire que dans le fond, dans ces budgets-là, c'est pas simplement les infrastructures qu'on vise, on vise à peu près n'importe quoi. Donc, euh, si ça serait vraiment comme pour améliorer les infrastructures physiques, là, mais dans ces budgets-là, on met à peu près n'importe quoi. Donc, euh, pour revenir à nos moutons, c'est la fameuse euh, ben, proclamation ben, euh, est ce que Jeannette Yellen, la secrétaire du Trésor a dit, euh, euh, parce que là, dans le fond, c'était le 2 août hier euh, qui était le... le, le la limite là, pour prendre la décision d'augmenter le plafond de la dette. Et euh, on, on a dépensé ça. Donc, euh, je, je voudrais euh, premièrement, avant d'aller voir l'article, dans le fond, euh, vous lirez ça, je l'ai mis sur mon site, là, mais c'est rien hein, que, justement, les, euh, les conséquences du, du dépassement du plafond de la dette, et vous montrer euh, la dette américaine. Euh, je vais faire une transition comme ça pour que vous puissiez regarder ça avec moi. Euh, bon, ça se trouve être la dette euh, publique euh, américaine. Euh, euh, tout simplement, je l'ai mis sur mon site là, dans l'économie, mais vous pouvez trouver cette information-là, ce graphique-là, qui, euh, qui est tout simplement euh, disponible sur le site de la Fed. Euh, euh, donc, euh, <coughs> euh, on va aller voir en 2019, euh, lorsque Trump, je ne me souviens pas quelle... Euh, il y a le date que Trump avait pris la décision de, de, de plafonner le, le, la dette à 22 000 milliards de dollars. Mais c'est ici qu'on a atteint ça. En 2019, 22, on a dépassé le 22 000 milliards, je me souviens encore. Et euh, 2019, le quart 3, là, la, la quatrième <coughs> partie de l'année, <coughs> excusez-moi, était rendu déjà à 23 milliards. Euh, je pense qu'il y avait eu du, un peu, on avait été obligé de monter le plafond de la dette et là, la crise du coronavirus, comme par hasard, est arrivée et là, euh, la dette a explosé. On est rendu à maintenant, c'est 28 milliards, euh, mais 28 000 milliards, excusez, là, je ne <rire> suis pas dedans, c'est 28 000 milliards de dollars euh, euh, au niveau du, de la dette américaine. Et euh, est-ce que ça fait en sorte que, dans le fond, le gouvernement est obligé de s'endetter pour continuer euh, les opérations normales, euh, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, et on retourne tout simplement à ça. Les, euh, lundi, le département euh, <coughs> du Trésor américain, hier, a commencé à déployer des mesures extraordinaires, c'est ce qui avait été annoncé pour s'assurer que le gouvernement puisse continuer à payer ses obligations pour le moment. Mais si le plafond de la dette n'est pas relevé ou suspendu, le gouvernement américain ne pourra plus émettre de dette et sera bientôt à cause de liquidités. OK, c'est aussi une incertitude. Parce qu'ils disent, dans le fond, ça se trouve avec Janet et Hélène qui incitent le Congrès. Bon, ben, on va regarder ce que ça fait tout simplement lorsqu'on a dépassé les... C'est comme nous lorsqu'on on est endetté, si on est trop endetté, on n'est plus capable de payer notre loyer, notre électricité, ainsi de suite, eh bien là, tout simplement, ben, on ne peut plus fonctionner. Il faut qu'on qu ait une nouvelle source de, de revenus. Et comme euh, on le sait, la chaire, le super-héros Jérôme Powell va euh, euh, réussir à émettre beaucoup, beaucoup de dollars. Ben, tout simplement, c'est un vote euh, que les congressistes doivent faire et pour que Jérôme Powell puisse appuyer sur le bouton pour l'impression monétaire. Euh, le Congrès, euh, euh, le budget office d'un partisan a estimé en juillet que le gouvernement sera probablement à court d'argent pour payer ses factures à l'automne, probablement en octobre ou en novembre. Le nouveau plafond de la dette euh, qui inclura des nouvelles dépenses à prouver, on, on est rendu à 28 milliards, ah, c'est pas là. Mais en tout cas, il parle un peu de, euh, je ne sais pas si dans cet article-là ou un autre article, il parle un peu des conséquences. Ben, euh, euh, c'est des fonctionnaires qui peuvent arrêter d'être payés, des, euh, des fonds de pension peuvent arrêter d'être payés, où je parle américain, euh, euh, dont il y a un paquet de, de conséquences, mais euh, moi, je ne suis pas inquiet parce que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est tout simplement euh, voter ça, parce que là, personne, ni les démocrates, ni les républicains, excusez, veulent prendre l'odieux de, de, de ça, mais non, non, non, ça va se faire, il euh, n'y a aucun problème. Et pour vous euh, revenir ici un peu au Canada avant de... de de, de regarder quelques graphiques, euh, c'est pour vous euh, faire prendre conscience que le gouvernement Trudeau prolonge, prolonge euh, le programme d'aide euh, jusqu'au 23 octobre. La nouvelle n'est pas euh, sortie aujourd'hui, c'est le 30 juillet, mais je vous voulais vous en parler, je n'ai pas pu faire de vidéo en, entre temps. Euh, bon, le gouvernement euh, va ben, pige à nouveau dans ses coffres à la hauteur de 3,3 milliards pour aider les entreprises et particuliers à traverser ce qui reste de la, pan de la pandémie. Euh, donc, euh, en gros, ce que le gouvernement avait fait avec la, au commencement, la PCU, là, la PCRE, euh, et on avait euh, dit qu'on terminerait en, en septembre, mais là, on a prolongé ça jusqu'au 23, donc à la fin d'octobre, pour continuer à, à donner de l'argent aux, aux entreprises, aux individus, euh, en tout cas, un paquet de. Euh, le show, euh, pour, pour les chômeurs, on va prolonger. Euh, de quatre semaines, leur période, et même si leur période est terminée, on continue. Euh, et ce que ça dit, et, et même dans l'article la, la, la, ici, ça le dit directement, euh, c'est parce que tout simplement, euh, euh, ça fonctionne pas comme prévu. Euh, on pensait, ben, on avait dit, on, dans le fond, c'est de la communication. Les grands médias de masse euh, nous disent que tout va bien, tout ça. Il y a des entreprises qui vont vraiment bien. Les profits aux États-Unis, on voit dans, au niveau des entreprises, là, je pense que c'est les bigs. Les bigs, euh, eux, on n'a pas... Beaucoup, beaucoup subi de dommages la dernière année euh, euh, et demie. Là, donc, euh, beaucoup de big euh, euh, techno surtout, mais beaucoup d'autres entreprises ont pleinement profité euh, de, de, de cette euh, pandémie parce que je ne veux pas me faire enlever ma vidéo comme Eric Duhaime qui a interviewé… Euh, Uh, André Lejeune mais il s'est fait enlever ça donc il faut faire attention aux mots qu'on dit parce que dans le fond moi je fais des vidéos économiques et je ne veux pas parler de uh -huh, uh, parce que je pourrais me faire biffer donc uh, Google avec ses algorithmes est capable de creuser et aller voir uh, si j'ai dit des mots qui ne doivent pas être dits. donc uh, on parle pas de ça. Bon en tout cas uh, Là même je devrais biffer ça là, dans le fond, COVID, parce que ça pourrait m'amener des problèmes, peu importe. Euh, donc, les entreprises, euh, on parle de petites entreprises surtout. On le sait très bien que c'est les petites entreprises qui ont beaucoup, beaucoup euh, souffert. Euh, ben, on parle de... Pas simplement des restaurants, les petites entreprises, eux, ont pleinement souffert de cette crise. C'est le plus grand transfert de richesse qui s'est passé euh, sur la planète depuis euh, toujours. Là. Euh, dans le fond, les riches sont devenus vraiment plus riches. On a simplement regardé les indices boursiers euh, depuis le creux de mars, mars 2020, où l'argent... Euh, la, la Fed, la, la première banque centrale et les autres banques centrales mondiales ont fait le même, euh, le, le, le même pattern injecté massivement de l'argent et eh bien c'est pas les petits qui en ont profité on sait très très bien c'est les gros les bigs ont continué à, à, à profiter pleinement de cette entrée d'argent donc euh, là on se retrouve à ça. Euh, ici au Canada ben, on voit que l'économie n'est pas repartie pour les gros, ça va bien, mais même en ligne, ça va très, très bien. Google, Amazon, ainsi de suite. Euh, pour Wish, euh, je vous avais parlé de Wish. Là, Je ne veux pas faire de promotion, mais j'ai acheté des actions de Wish parce que je pense que c'est, je dirais pas le nouvel Amazon. Mais euh, en tout cas, je vous recommande de regarder ça. C'est quand même... Euh, beaucoup beaucoup de volume qui, qui est rentré mais je veux pas faire de promotion de ça mais euh, je vous avais donné l'information vous en faites ce que vous voulez donc je reviens à ce que je je dis là dans le fond euh, les entreprises en ligne ont, ont, sont loin d'avoir terminé leur euh, leur euh, Ascension euh, dans les années futures, dû au fait qu'on a changé complètement les paradigmes de l'économie. Eh bien, les entreprises en ligne vont continuer à prospérer d'une manière vraiment vraiment vraiment importante. Et euh, mais ce que ça l'a fait, c'est que les petites entreprises qui sont une grande partie de l'économie, eux ont souffert fortement de toute cette euh, cette crise. Euh, donc, pour terminer, on va regarder quelques graphiques parce que dans le fond, j'aurais aimé ça peut-être aller plus profondément au niveau des entreprises. On va revenir là-dessus. Je recommence dans le fond mes vidéos là de manière assez régulière donc euh, c'est comme la première là de, <rire> que je vais recommencer euh, essayer de trois trois vidéos peut-être par semaine donc ça ça se trouve être le produit intérieur brut euh, depuis 1947 donc on voit que le produit intérieur brut euh, euh, a toujours <coughs> euh, prospéré c'est normal un peu on parle des États-Unis bien entendu euh, le produit intérieur brut euh, a toujours progressé, la population, les technologies, euh, toutes les, les nouvelles... Euh, euh, euh, l'essor économique, euh, l'essor euh, technologique surtout a profité grandement à faire en sorte que le produit intérieur brut a été multiplié par beaucoup. Et il y a un autre facteur, c'est l'insertion d'argent dans le système. Et c'est arrivé, euh, ben, ça a commencé dans les années 2000, 87 avec euh, Alan Greenspan, Alan Greenspan excusez, et, euh, mais surtout, euh, euh, d'une manière vraiment, vraiment importante, l'injection monétaire à euh, euh, la folie au niveau de, de la, des banques centrales, de euh, la Banque centrale américaine, parce que c'est elle qui mène la planète euh, en 2000 et 2007 surtout. Et là, euh, avec la crise du COVID, ben, c'est une folie. Et euh, tout l'argent qui est investi, tout l'argent qui, qui fait en sorte que le produit intérieur brut euh, croît, ben, euh, un, euh, ça prend, euh, je pense, que 6, 6$, 7$ d'investir euh, en, en, en argent, euh, on va dire, pour papier, parce que dans le fond, c'est électronique, mais de la part des banques centrales, en achetant des bons du Trésor et mettre de l'argent, eh bien, il y a 1$ qui profite seulement au produit intérieur brut. Mais on en est rendu là. Donc, euh, ici, c'est les tendances qui pourraient... Euh, <coughs> où on projette le, le produit intérieur brut, va continuer à croître, mais le produit intérieur brut, dans un autre article que j'ai lu, est-ce que c'est une mesure qui est encore, qui signifie quelque chose, dans le fond, parce que, dans le fond, beaucoup d'entreprises zombies sont tenues artificiellement hein, par les banques centrales, dans le fond, on achète la, la dette des entreprises et on continue euh, Bon, ça c'est encore le produit intérieur brut où on a fait un bond spectaculaire. le pourcentage du produit intérieur brut. Non pas que le produit intérieur brut, oui, là, a monté, mais le pourcentage a, a grimpé euh, très, très, très euh, euh, puissamment tout de suite après le déclin ici, en, après le deuxième quart de 2020, là, euh, lorsque la crise a com commencé là, en mars. Le coronavirus était là avant, mais... Quand les bourses ont craché, on a commencé à injecter massivement de l'argent en disant « c'est le coronavirus ». Et euh, là, on a grimpé, grimpé, mais euh, en ce moment, on se trouve à euh, le corps 4, c'est 2 la croissance du produit intérieur brut. Donc, on retourne à une croissance assez faible du produit intérieur brut euh, aux États-Unis. Et euh, ça, ça se trouve être euh, la participation. Ben, je, vous a, je vous ai parlé souvent de ça. C'est la, la, la, la labeur participation. C'est les travailleurs, les, euh, les personnes qui sont euh, euh, dans le, le circuit euh, du travail aux États-Unis. Euh, ben, au, Peut-être au Canada, c'est moins vrai. Là, mais aux États-Unis, euh, on voit très, très bien que ce qui est arrivé avec euh, cette crise, beaucoup de personnes qui sont pas retourner euh, On avait un déclin depuis euh, les années euh, 2000 là, euh, de la participation des, des, des personnes dans le marché du travail et euh, c'est allé en décroissant à partir de 2000 et euh, là on a eu vraiment un, un clash là, très très important euh, l'an dernier, là, à cause de la crise du coronavirus. Et beaucoup de personnes ne retourneront pas euh, travailler. bah euh, il ben, y a plusieurs raisons, là, parce que le gouvernement a donné des aides, mais il n'y a pas rien que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé complètement leur mentalité, euh, qui veulent vivre plus simplement de ne pas être dans ce gros système de se faire... Euh, donc, euh, de se faire... Euh, avoir des obligations euh, trop grandes pour euh, supporter ça tout le temps, vivre dans... Donc, ils ont décidé de changer complètement leur vie. Euh, J'en ai des exemples. J ai pas ici. Là. Donc, euh, c'est ça, ça fait en sorte que le, le, le, la participation, le taux de participation des travailleurs euh, a diminué et va probablement continuer à diminuer parce qu'on a beaucoup, ben, robotisé, on le voit dans les épiceries, on a, on a profité de la crise pour implanter beaucoup, beaucoup de caisses automatiques. Et euh, euh, on dit que parce qu'il manque de, du personnel, et c'est vrai. Mais lorsque les aides gouvernementales vont arrêter, parce qu'un jour ça va arrêter, euh, il va y avoir un surplus de personnel. Mais là, en ce moment, les aides con, euh, gouvernementales continuent. Vous le savez, comme ici au Canada, on a, on, on a prolongé ça jusqu'en jusqu le 23 octobre c'est-à-dire à la fin d'octobre. Donc, euh, c'est ça. Et euh, donc, beaucoup de personnes ont décidé de leur prise ou par obligation, qui ont perdu leur, leurs emplois ou euh, par volonté propre. Là. Et ça, ça se trouve être un graphique qui est vraiment, vraiment important. Euh, ça, nous en, ça nous montre une grande, grande euh, euh, étendue de d'années de, de, de, euh, où euh, la croissance, là, euh, bon. On peut, on peut voir à cause ben, les taux d'intérêt, tout ça, qu'on voit très, très bien. Bon, On voit le. En vert ici, c'est le taux d'intérêt. Euh, le, le, le jaune ici, ça se trouve être la croissance. Ben, c'est le. le ouais, c'est ça, c'est la croissance du euh, produit intérieur, intérieur brut. Et euh, vert, ça se trouve être la moyenne. Euh, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, comme on sait, euh, les États-Unis ont connu un, un essor extraordinaire euh, de, de, de, de tout. Dans le fond, on, ben, surtout en Europe, tout était à reconstruire, mais aux États-Unis, on, on appelait ça les 30 glorieux, je, je crois. Donc, euh, on a connu un essor vraiment, vraiment important. Et ici, le graphique, ce qui nous montre, tout simplement, c'est qu'on a eu une croissance du produit intérieur brut. Et euh, euh, c'est arrivé des années, bon, à peu près des années 50, jusqu'à 60, 70, euh, très, très importante croissance du produit intérieur brut. Les taux d'intérêt ont suivi. Euh, l'inflation euh, s'est mise de la partie. Et on sait qu'avec Paul Volcker, ce qu'il a fait tout simplement dans les années 80, dans les années 80, a monté les taux d'intérêt euh, d'une manière folle, donc à 20 qu'on était rendu et ça a freiné l'inflation. mais Ça a fait quand même beaucoup, beaucoup de dommages à l'économie. Mais euh, dans le fond, on était dans une inflation euh, folle. Là. Et euh, à partir des années 80, bem hein? Euh, autant, euh, à partir de 1980, on peut le voir sur les indices boursiers. La bourse, les indices boursiers, Standard Poor's, Dow Jones, on voit qu'on a, a connu une progression vraiment phénoménale jusqu'au pic des années 2000, euh, les la crise des technologies des années 2000. Mais quand même, euh, on a eu un essor très, très important. Et c'est surtout dû aussi à la dérégularisation des marchés par Ronald Reagan. Donc, en tout cas, dans tout ce contexte-là des années jusqu'à 2000, euh, bien, on a connu une baisse du produit réel intérieur brut, une baisse des taux d'intérêt, parce que pour supporter la machine, on a dû baisser les taux d'intérêt. Et euh, le phénomène euh, avait semblé reprendre euh, de la vigueur en 2007, tout de suite, à, à, juste avant la, la, la crise, la fameuse crise euh, euh, des euh, surprimes. <rire> Excusez. Mais euh, le, le, le, le, la tendance a continuer à, à, à, à baisser après le fameux la fameuse crise du Covid et là on retourne à des paramètres qui sont absolument euh, qui vont rester très très longtemps c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas le produit intérieur brut en décroissance mais qui va être artificiellement soutenu par l'injection monétaire euh, d'une manière euh, folle parce que dans le fond euh, je me souviens très, très bien, lorsqu'on avait parlé du QE4, parce que c'est quantitative easing, on avait eu le, de 2008 jusqu'à euh, à peu près 2019, on avait eu les euh, 1, 2, 3, et là, le 4, Jérôme Powell disait, « Appelez pas ça le quantitative easing, euh, c'est pas ça, dans le fond, ça se trouve être, on aide euh, comme ça euh, les, euh, bah, les entreprises, tout ça, mais c'est pas… Et puis ensuite, lorsque la crise est arrivée, là on a, on est passé de, à une autre étape. C'est le quantitative easing, mais infini. Donc euh, le, la, la, le bazooka monétaire qu'on est en train de, de, de qu'on a depuis un an, là, va continuer indéfiniment. Ça me fait penser à la République de Weimar euh, euh, en Allemagne. On va continuer, on le dit, on n'arrêtera pas. On appelle ça le QE le quantitative easing euh, infini. Donc, euh, on n'arrêtera pas d'injecter de l'argent. Et lorsqu'on vient de vivre au Canada, euh, c'est ça, c ça marche pas tout à fait, tout à fait comme on... Donc, c'est prolongé. Et moi, je pense que peut-être en octobre, probablement, on va encore annoncer une autre prolongation euh, c'est un peu, euh, bon, c'est pas du tout ça, là, le salaire de base universel, mais les gouvernements vont continuer à injecter de l'argent dans le système et ça va se faire ici au Canada, aux États-Unis aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont allés dans une direction qui est absolument euh, sans issue. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et je vous en parle quelques fois, puis on va terminer avec ça. Je, je n'ai pas passé mon temps parce que je ne voulais pas aller euh, si... Euh, euh, si loin que ça, mais de toute façon bon, je voulais vous parler que ben, l'or, rapidement on regarde l'or euh, on va aller mettre ça sur euh... l'or dans le fond on se trouve à être à, au sommet là, du fameux canal mais qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas euh, je ne sais pas on va voir, peut-être cet automne ça pourrait exploser l'argent c'est la même chose mais on fait pas mal de surplace au niveau de l'or et de l'argent, mais si ces canaux-là euh, sont brisés, comme je vous dis ça va exploser euh, je voulais voir le Standard Poor's euh, et euh, vous montrer euh, pourquoi est-ce que euh, au niveau, euh, bah, pas au niveau technique, parce que dans le fond, au niveau technique, on, on ne fait que constater que ça monte, ça monte depuis euh, le fameux creux et ça n'arrête pas, on n'a pas vraiment de consolidation, mais euh, la... la, la, la, la la Fed va continuer à injecter ses, ses garanties, ils l'ont dit. Euh, L'affaire du plafond de la dette, là, la, la, la, euh, ça va être réglé très très bientôt, va augmenter le plafond de la dette. Euh, peut-être à 35 000 euh, milliards, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on va se donner beaucoup de marge, mais pourquoi est ce ne serait pas 35 000 milliards, euh, 50 000 milliards, de toute façon c'est l'argent du public, euh, dans l'article c'est ça que ça dit. Donc, euh, moi je crois que les indices boursiers, même si euh, vous allez me dire, j'avais euh, tracé le fameux ici, la, la, la, la, la, la c'est un, je ne me souviens pas, là, de, euh, et on a dépassé ça amplement, on s'en va vers le 4500 points, je pense qu'on l'a eu au niveau de Standard Poor's, et le Dow Jones a, a, a, a défoncé le 35 000 points, là, on est en, un peu en consolidation, et ça va continuer, ça va continuer parce que la Fed continue à injecter de l'argent, et euh, je ne pense pas que la Fed peut se permettre d'arrêter d'injecter de l'argent ou monter les taux d'intérêt, Lorsqu'elle a dit qu'elle arrêterait d'aider, d'injecter 120, euh, 120 milliards par mois, ben, le marché n'a pas aimé ça et là elle l'a réannoncé timidement, mais ça va continuer. Donc, euh, on va regarder la situation et on va essayer d'analyser ça euh, plus, euh, plus fréquemment euh, euh, au mois d'août et cet automne pour suivre la situation. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.